Comment lire les grands nombres jusqu'au milliard Regarde ce nombre. Tel qu'il est écrit, il est difficile à lire. Je vais te montrer comment faire pour que ce soit plus facile. D'abord, tu vas commencer par la droite et tu vas regrouper les chiffres 3 par 3. On va séparer ce groupe de trois chiffres par un trait rouge. Encore un groupe de trois chiffres. Et je trace ici un trait rouge. Et le groupe de deux chiffres qui reste à gauche, je le laisse tel quel. Maintenant, on va remplacer les traits rouges par des espaces. Ces espaces permettent de mieux lire le nombre. Tu vas comprendre pourquoi. Ces espaces correspondent aux classes. La classe des unités simples, avec les unités dizaines et centaines. La classe des mille, avec les unités de mille, dizaines de mille et centaines de mille. La classe des millions avec les unités de millions, dizaines de millions et centaines de millions. Nous démarrons la lecture de ce nombre. 61 millions, 35 000 4. Attention, je ne dis pas 4 unités simples, je dis seulement 4. Ce nombre se lit 61 millions, 35 mille, 4. Je remarque que c'est dans les espaces que je prononce les mots millions et mille dans 61 millions, 35 mille »,« 4. Tu comprends maintenant la nécessité d'écrire correctement ces espaces dans le nombre pour faciliter la lecture. Nouvel exemple. Dans ce nombre, il y a beaucoup plus de chiffres. On utilise le même procédé. En partant de la droite, on regroupe les chiffres 3 par 3. Je les regroupe en laissant des espaces. Et ces espaces permettent de séparer les classes. Tu remarques qu'il y a une nouvelle classe qui apparaît à gauche. Ici, c'est la classe des milliards. Avec les unités de milliards, dizaines de milliards et centaines de milliards. Nous démarrons la lecture du nombre. 17 milliards, 900 millions. Attention, ici je ne dis pas 1000 mais je dis 1000. 50. On ne dit pas « unité simple ». Maintenant que tu as compris, on retire le tableau de numération.